Si tu veux, vas-y. C'est vrai qu'on peut réussir direct. Allez, c'est parti. Ça va marché Ouais. Marché, fonctionné au. Fonctionné au marché au. Zumba café Bueno bon bonjour à tous bienvenue euh, du coup dans ce nouveau euh, défi euh, de Spartiate. ça fait très longtemps que j'en ai pas fait un ça doit faire quelques mois euh, j'avais décidé de ne plus en faire parce que le manque d'activité sur ma chaîne j'avais trouvé que c'était euh, useless d'en faire euh, parce que bah, trop peu d'activité même si du coup bah, je mettais des prix euh, à gagner j'avais essayé de faire ça d'en de, de, refaire j'en ai fait un avec netix j'en ai fait un avec blunt j'en ai fait un euh, je sais plus avec qui aussi j'en ai fait. Allez, je mettais 20 balles à gagner, donc il bah, n'y avait pas assez d'engouement. De, de, je faisais 200, 300 vues. Bon, le but c'est pas que je fasse non plus plein de vues, mais c'était que bah, des gens euh, déjà revoient un petit peu d'activité sur ma chaîne. Chose que du coup, bah, maintenant les gens ont vu que j'étais un peu de retour avec les streams et compagnie. Bah, bah, mené, tous les jours, je, quasiment tous les jours en ce moment, je suis en stream sur Twitch. Si jamais vous ne le savez pas. Euh, je vais vous inviter du coup à regarder à la fin de la vidéo Où euh, je vais vous expliquer du coup l'enjeu Parce que du coup il y a un enjeu, il y a de l'argent à gagner sur ce stream Je dirais à la fin combien Donc pour ceux qui n'ont pas envie de voir les manches casse-couilles euh, Je vais vous expliquer euh, du coup directement les règles du défi Donc la règle du défi si on fait des points euh, Une fois qu'on aura fait assez de points On va du coup aller dans le... On doit aller là où il y a les bâtons qui, sont... qui peuvent être craftés Là où on craft les bâtons donc au début on a le droit d'utiliser n'importe quelle arme, on peut tout utiliser, ce qui compte c'est qu'à la manche 7 on soit au défi et qu'on prenne la STG, donc l'arme qui a au défi, et on doit rester au défi tout le temps jusqu'à euh, la fin de partie. Donc ça c'est pour les règles du défi. Donc le but encore une fois de ce. Enfin le but de ce, de ce, de ce truc c'est de faire un maximum de manches. Et de toute façon j'expliquerai tout ça du coup euh, à la fin euh, de la partie. Donc, pour ce défi, euh, je suis accompagné euh, d'un soldat, vous le voyez en ce moment sur mes streams, Yuli. Bienvenue à toi, euh, Yuli. Salut Ouais, salut Donc, euh, je vais profiter d'ailleurs de ce défi. C'était l'idée euh, de base. Pourquoi je t'ai proposé de faire ce défi Parce que, euh, bah, d'un côté, euh, j'ai pas mal joué avec toi, mais au final, je te connais pas forcément plus que ça. Je sais pas à qui, enfin, je sais pas t'es. Euh... Si t'as pas envie de dire ton prénom, je m'en fous, mais enfin de savoir ouais, tu sais, bah, ce que t'as si. fait dans la vie et tout ça Je crois que tu t'appelles Théo, non Ah non, ça je me trompe Non, ça. Léo, Léo Ah, Léo, ouais ah, Léo, vraiment. 19 ans, hein. j'habite à Marseille ouais. <rire> la, la Et es étudiant Ouais, hein. c'est ça ouais. T'es étudiant en quoi euh, fac d'info Fac d'info Sciences, euh, informatique, quoi Ok, et du coup t'as bac S Comment ça se passe en fait pas toi, les études, bon, je suis perdu un hein. peu Ouais, c'est ça, j'ai fait paquet et je suis part... parti en fac euh, cette année là. Ok. Voilà. Okay. Mais t'étais à Marseille, euh, ouais, t'es tout, tout le temps resté à Marseille quoi, t'as fait des études à Marseille oh, ouais, je connais à Marseille. Et, oui, oui. et y'a ta fac à Marseille aussi. Ah, yeah, exact. Ok. On est là. Et du coup, c'est pour bosser dans quel genre de taf euh, Alors, bah, la fac c'est juste pour faire deux ans et après, j'aimerais bien partir en école d'ingé pour faire ingénieur info. Ok. Le but de travailler pour une grosse structure, de, une grosse structure de, dans l'informatique, je suppose. Ouais, ouais. Qu on ne soit ça. pas trop perturbé avec euh, le, les questions que je te pose un jour. Évite de, de trop se disfarder. Ouais, tu veux sortir à quel, quel manche J'ai cru que tu avais dit tu vas sortir un hurrah. <rire> à quel manche tu veux qu'on sorte euh, bah En vrai, euh, si on arrive à tenir encore un peu, euh, tant mieux. Et puis si on fait des points, puis après, bah, dès qu'on a assez de points pour aller ouvrir à le... Le middle quoi, bah déjà le middle là on a deux portes à 1000 à ouvrir, après on a le bunker c'est 1500-1500 puis la grosse porte au middle c'est 2500, ouais il nous faut un petit peu de moins quoi Autant qu'on y aille à la, à la fin de la 5 on verra si on a assez Si on n'a pas assez au pire on regardera, on restera un peu dans le bunker Donc du coup pour euh, ceux qui vont suivre euh, vous allez voir que en fait le défi, maintenant je vais essayer de faire des défis par rapport à ce qui sort sur ZWR Parce que du coup maintenant bah, je suis staff du site mais bon je reviendrai tout, tout, tout à l'heure dessus Et euh, du coup vu que je propose pas mal de défis sur le site et qu'il y a pas mal de défis du coup qui me plaisent Et ce défi là d'ailleurs c'est un défi que j'ai joué il y a longtemps de ça avec euh, un, un youtubeur à l'époque c'était Just Sora Donc il n'y a pas beaucoup qui le connaissent peut-être que ce nom va rappeler certaines personnes mais... C'est quelqu'un qui s'est lancé, pour vous dire, c'est quelqu'un qui s'est lancé sur Youtube en même temps que Pancake et en même temps que Flapix. Ils étaient dans... Pour moi c'était, c'était ils faisaient partie un peu du, du même clan quoi, c'était les, les, les petits youtubeurs à l'époque, c'était Flapix, c'était les, les trois qui étaient motivés. Flapix, Jessora et Pancake, ils faisaient des bonnes vidéos et il ben y en a un qui, qui a continué dans cette voie et du coup qui, qui a totalement percé. Et je pense que par rapport par... à... Pour faire le lien, Flapix lui se rappellerait parfaitement de, de Just Sora. En vrai, euh, je pense que si on joue le double point, il y a moyen qu'on puisse se barrer direct. Ouais. Alors attends, c'est là. J'ai pas pris l'M14. En vrai, on en a pas besoin, on prend la pas. Hein. Ouais, je vais avoir assez de points pour rire là. Ah. Ouais. C'est ouais. bien ça. C'est l'élan qui m'ont atomisé. Ouais, bien sûr. On ah Ouais, c'est bon. Ouais c'est ce qu'on va faire on va en tuer 3 et on va en laisser un. T'as plus de balle Non. Bon, on a eu la bombe on risque pas de dropper une bombe. Attention, ah ouais, ouais, bon. lui on le laisse. Allez, on y va. Ouais, on est large en point. Large, large, large. Très très large. <coughs> du coup pour ceux qui continuent à, à regarder le gameplay, ben vous allez voir du coup par le chemin par lequel il faut passer. Bon après on peut passer de ce côté, mais c'est vrai qu'on peut passer de l'autre côté. Ça revient un peu au même. Le but du jeu, euh, c'est que euh, en solo, vous avez le droit de prendre la réa aussi. C'est un truc que, si jamais vous voulez le refaire en solo, Bah ben là le défi pour le coup il se passe à deux. Va falloir que je précise ça à la fin de la game. Euh, du coup là il nous faut le CD. Noir, ouais, Et il le gramo après. Ouais, pas là, il peut être là-haut, il, là ah, il est de l'autre côté. Ah putain, il a les spawns. Chier, ah, bah va falloir vite euh, que tu prennes le CD, vite que je pose le gramo, vite que tu viennes. Et le fit, oh, oh, on va pas être dans la merde. Ok. Ouais, c'est bon. Et bah voilà, on y est. Du coup, maintenant. Et putain, euh, la M14. Ah bah. Euh, moi j'ai encore la M14, hein, mais du coup je l'utiliserai pas. Casse les couilles, je crois que ah je vais me laisser bleed à la fin de la manche. Vas-y, hein. ouais, on va faire ça à la fin de la manche. Ce défi il est ouf. A4, c'est archi drôle. Ma 4 en se mettant en bas, il y a moyen de bien camper. Hein. Ouais, ouais, je sais plus combien on avait fait. Euh... Je crois que je l'avais envoyé avec Revive 12, Roskari. Roskari, Revive 12 et Blend, je crois. Blend ou Ecos Mais il y avait Revive 12 et Roskari, j'en suis sûr. Yes. Euh, Roskari, je m'en rappelle parce qu'il s'était fait retirer d'une façon assez rigolote. <rire> Mais c'est drôle quand tu sais à. Bah là en plus à deux on va y avoir le droit. Hein. au ah. double Panzer, peut-être. Ah merde, bon, c'est pas grave. Ah, ouais, oh, le Panzer, putain. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, là, si je rôtis, je me demande si je rotis je, je, je respawn où Je respawn en first room ou je respawn au-dessus, Ouais, tu respawn au-dessus, je a eu eu pense. Okay. Ça pourrait être pire. Enfin, autour du pack a punch, y'a moyen aussi. Mais en fait, ça dépend où moi je suis. Ah ouais Ouais. À la prochaine, il y a le panzouille. Moi bon, ça va... Et mon instinct ça leur fait plus de dégâts aussi. Oui oui oui. Mais vu qu'on en a drop une maintenant, j'ai de faibles... <rire> faibles espoirs qu'on en ait une à la prochaine. On n'oublie pas Mulkick. Mulbit. Évidemment. Of course. What Veux tu veux pas te suicider du coup Ouais ouais si si mais j'attends vraiment que t'es le dernier hein, Pour éviter que... Si t'as réussi à te faire retirer avant avec les 4 derniers ouais. Allez bon c'est là. Ah non C'est celui-là hein. Ouais bon c'est quoi ça fera faire. Bleed Son bras c'est un os Un os un os regardez c'est tout ce qui est au niveau de mes logiciels là il n'y a pas un truc qui a planter parce que ça me casserait bien les couilles alors je crois que rien à planter pour l'instant nickel nickel et ouais du coup tu vois moi à l'époque j'aimais bien faire ça parce que ça me permettait un peu de connaître un peu mieux les gens avec qui je joue euh, quotidiennement parce que bah, c'est des questions que tu poses pas tout le temps ou que généralement c'est quand tu poses et bah vu qu'il y a tout le monde qui est en train de parler bah tu retiens pas forcément non, je vois. <coughs> Voilà. Je vois que je vois. Mais toi, ça fait pas longtemps au final que tu joues aux zombies, non Euh. Si, ça fait. Alors, si, ça fait longtemps que je joue, mais. Je suis pas très. Je suis pas très bon. Je suis pas forcément un bon niveau. J'ai, En fait, je... je jouais un petit peu à la part un petit peu, quoi. Mais c'est vrai que. Non, si, je joue depuis l'époque de bo ah Ouais, ok. Tout le. Toute l'époque de BO3 pareil j'ai poncé le jeu, mais je faisais ouais. surtout des secrets, les... du custom, des trucs comme ça. Ok. Ok. Je vais essayer de l'accueillir en plus vu que t'as une... pris une bombe. Ça peut être compliqué, on va voir. T'as pas le droit d'aller part... au dessus de l'escalier, hein, c'est ouais, tout Ouais, ouais, genre les escaliers là. Okay, Attention à toi. en arrière. Je devrais pas être trop dans la même zone en vrai. Moi je vais prendre l'avance. Je l'ai pété le casque. C'est bien qu'on rôtisse pas maintenant, ça serait vraiment bien. Ah, moi tu sais quoi, je vais rester en bas, tout en bas. Vas-y. Comme ça, je peux en attirer quelques-uns. Il est mort. Ok. Je les He's down! J'arrive avec le pack Bon tu peux rester avec, hein. ça ne dérange pas Ouais c'est bon Premier Panzer Réussite Ah, si. Mais ah. je sais pas c'est à partir de combien je crois, c'est à partir de 16 ou de 17 qu'on en a deux. Et 2 ouais, déjà c'est... Ah ouais, c'est la 17 Non la 14 La 14, la 14. Ah ouais Ouais 11 on va avoir 2 et 14 on en a 3 non, 11, 11 je suis quasi sûr qu'on en a qu'un encore Ah ouais Ouais, ouais, ouais, quasi, je suis quasi sûr à 100% Ah 7%. bah alors, ouais, alors peut-être c'est 17 du coup Du coup si c'est quasi sûr, ça n'existe pas 100% donc c'est quasi sûr, genre 80% <rire> Je essayé de ne pas me faire doser là-haut, ouais c'est bon oh, C'est ça en vrai Ouais non tu peux, tu peux tourner Ouais tu peux tourner, un grand mot Mort instant <rire> Je dois faire des tours c'est drôle Ah alors là, ah ouais je me suis bloqué sous l'escalier Pas de double s'il vous plaît, pas de double Ouais j'ai de merde. <rire> Je ou pas Je en haut. Vas-y regarde en derrière vrai... si tu peux. Oh bah c'est fini. Ah mais c'est la fin. Justement. Tu t'es bloqué là là Ouais sous le... Non, <rire> <rire> je pense, je... Attends je sais pas si c'est mieux de passer par l'autre côté. En vrai je crois qu'il faut, faire... faut pas vraiment faire des grands tours. Hein. Sinon tu peux même utiliser les estrades tu sais. Espèces d'échafaudage là. Ouais. Que genre tu vas en haut, tu prends l'échafaudage, tu, tu, sais, tu fais terrain par terrain quoi, en même temps de les doser. Il y en a, ils restent tout en bas, il y en a un, ils il se promènent mais faire des grands tours tout le temps... Ah c'est un peu... Ouais, pour l'instant ça sert à rien. Bon. Je suis bien. Je pas de spawn derrière. Et du coup t'as connu le zombie, c'est par rapport aux gens qui faisaient des scores Ou c'est parce que toi tu jouais au zombie, t'aimais bien ça euh non j'ai joué euh, d'abord pour ouais. le découvrir et après Et ouais. c'était quoi C'était les secrets plus Euh ouais Ouais oui. Moi c'était plus Genre sur BO2 en 2013, 2014 Je, je spammais les secrets Origines, je faisais que ça Origines Ouais ah, C'est ah, la map que je spammais Franchement, sur BO2, il manque des boss pour les secrets, je trouve, c'est tout. C'est vrai que les secrets BO2, ils sont ouais. relativement bah ouais, cool. Et... cool. Bon, celui de transit, il pue un peu la merde. BO3, on en a eu un à chaque map, donc c'est sûr que ça... ça fait bizarre, mais. Ouais, bah ouais, mais c'est l'évolution du truc quoi. J'ai envie de reprendre la, la pièce de feu là. Pourquoi tu l'as pris pas Pourquoi tu la prenais pas Je sais pas. Ok alors là. Ah, il y en a un. Va en bas il y a... Attends mais. Ouais. y en, ouais, y en a qui. Attends. Je vais essayer de tourner avec Les zombies. Attends il est sortant ah, Non non Non ouais. peut... Parce que j'ai un petit pack en bas. Là. Pour essayer de t'enlever en... des zombies. T'as bien fait. Bien joué. J'arrive à passer là. Putain, s'il te laisse-moi passer toi. C'est mer. Ah non, je suis Keblo. Ah, je suis moi. Putain, putain, putain, ok. Moi j'avais un petit pack en vrai. Je sais pas si tu peux remonter cash maintenant et taper à droite. Après, à droite y'a quelqu'un. Ouais, bien vu. Euh, je suis réanimable. S'il est, pas... est assez loin. Bien joué. Ouais, c'est bon, je te ouais. ouais, ouais, bien joué. Et on descend les échafaudages. Fonce en face. Ah, bon. C'est pas grave. <rire> Moi j'ai bien envie de tenter d'en éclater, oh là j'ai un sens zombie, suis sûr il allait avoir un drop intéressant, j'ai un son zombie insta ou pas. Je vais essayer de lui casser sa euh, gueule Il va trop tirer. Tu veux que je monte avec euh, survie, survie. Ouais, je t'inquiète je vais m'en occuper. Putain je m'en suis occupé de rien du tout. C'est quoi ça Une bombe, tiens, ça va nous aider. Ok nice. Je suis en ligne droite là. Il une autre bombe. Ouais, ah, effectivement, t'avais raison, il y en a qu'un. Je pensais non, Ouais, ouais. je l'ai eu, c'est bon. Mais du coup, je crois que. un stand zombies, mort instant pour les prochaines. Pour la prochaine. Yes. Bah, je crois du coup que, ouais, là, le prochain coup, là, il y en aura peut-être deux, ouais. Il y en a deux, c'est un peu différent. Ça Du coup, tu vois ce défi là en solo, bah, au final, tu as tout le temps un seul Panzer. Donc, bon, si tu gères ton pack, tu gères ton Panzer, c'est bon. C'est vrai qu'à 2, 3, 4, 3 Panzers euh, avec une STG, en fait, ça, je pense qu'il y a moyen de les, les tenir en, en tournant en bas. Oui, il y a moyen, ouais, mais bon, enfin, il suffit que tu te manges une baffe, un coup de lance-flamme ou une baffe, un coup de pince. Ouais, ouais, parce que contrairement à ceux d'air, ils te crament pas autant la gueule, je trouve. Ouais, ouais, non, au contact, non. Ce DER ils oh sont bien vénères, hein. j'étais étonné d'ailleurs la première fois que j'en ai fait. Hein. <rire> oh, la première fois que j'ai fait euh, d'air c'était avec Derby en plus. On a fait derrière toi. On a fait no power d'air Bon je me suis fait éclater quoi. J'ai vu le Panzer, j'ai cru que. ah j'ai cru que ça allait être bidon. J'ai vu m'a couru dessus, lance-flammes ah ouais. en avant, ah, et tout c'est une claque en plus C'est une claque. Une ah ouais pare. quand il t'envoie des fusibles là. Ah ouais. Ouais ah, c'est un ouf Putain on voit des fusibles Tu vois rien Ok Ouais oh, ça tient de debout 12 Déjà moi c'était... Na... C'était le... L'objectif à chaque fois que je voulais atteindre dans mes défis c'était 12, 13, 14 par là Ça me semblait correct ah. Y'a yeah, tant mais qu'on est bien là j'ai un spawn ouais sur les échafaudages de merde là ouais à ah, y a un endroit où tu peux camper carrément ah, tu peux pas camper mais à deux ouais tu pourrais c'est quoi ça ah, la connexion interrompue ah bah mon jeu mon chat crash non attends ah, si. Wow, la blague. ouais si en vrai attends je peux être loin si tu me poses bah, non, moi je suis en collection interrompue, en plus, ça va me quitter. Hein. Ah, bah oui, c'est moi l'ost. Hmm. Ouais, c'est la pire fin euh, pour. Euh... C'est la pire fin qui puisse être. Ça hein, <rire> <parce> m'a <rire> bah, jamais suis... fait ça. Hein. Ah, ouais, non, oh là là, interdit. Bon, bah, c'est pas grave, hein, bah, je vais rester. on va en rester là pour le défi. Je vais pas lancer comme je t'ai dit. Ouais, c'est pas ce sera à eux de nous battre. puis on, on, on, Tu pourras retenter avec quelqu'un d'autre, ou on retentera ensemble quand, euh, quand ça, ça sera ah, ouais, battu. Ouais. ouais, tant pis. Non, alors, à toi de ton jeu. J'avoue, moi ça m'était... Ah, je crois pas que c'était dur mais duré. attends, ça fait une semaine, je fais des défis, ça m'a jamais fait ça. Ah ouais, bah... Là, avant, on <rire> a la game, je sais pas pourquoi. Ouais, je pense ce qu'il a mangé. Mm -hmm. cool. Bon, du coup, pour euh, expliquer comment ça va se passer. Donc déjà, euh, on va regarder, je vais regarder à combien on suffit de vidéos. on s'en fout. Donc déjà, comment ça va se passer. En fait, ce défi, je vous explique, il est sur euh, ZWR. Dans la catégorie, Regardez, on va prendre la page d'accueil On va prendre la leaderboard Le défi est ici Donc ce qui se passe c'est que à partir de quand le défi va sortir, je vais compter Une semaine, donc sept jours plus tard Donc on va dire, attends on va pas faire comme ça On est mardi, je vais le sortir Je vais le sortir euh, ce soir certainement Ce soir ou demain Donc mercredi, certainement qu'il va sortir mercredi Donc il sortira le mercredi 31 Et bien le mardi 6, donc le mardi 6, euh, 6 avril le mardi 6 avril, je regarderai dans le classement au soir qui est en haut du classement. Donc c'est à vous de faire vos gameplays, c'est à vous de submit vos parties, submit vos games. Donc vous faites submit, hein, vous savez comment ça se passe, hein, submit, game, vous mettez community mes couilles. Euh, et vous mettez votre gameplay. Donc à préciser que du coup c'est un gameplay qui doit être à deux joueurs, donc c'est pas valable à 3, c'est pas valable à 4, c'est valable uniquement à deux. Euh, donc ceux qui auront fait le plus de manches et s'il y a une égalité au niveau des manches c'est ceux qui auront fait le plus de kills Donc s'il y, y a deux équipes qui font 18 ou deux équipes qui font 20 euh, et bah pour départager et bah ça sera pour ceux qui ont fait euh, le plus de kills Le but que j'utilise le, euh, le, le soutien de ZDR c'est qu'on fasse vivre un peu les, les classements de ce truc là, qu'il y a un peu de challenge donc euh, moi si j'avais si repris les défis de site à l'époque c'était pour que justement on fasse revivre un peu le, le zombie. Donc là en ce moment là ces derniers temps j'arrive à faire instaurer pas mal de petits défis du coup sur ZR. Hein. Je vous invite à les voir si jamais vous, vous voulez faire des défis. Moi je les fais un peu tous. Donc au niveau euh, du coup de comment ça se passe vous avez euh, donc ces deux joueurs. Euh, les sumis doivent se passer sur le site là. Donc je regarderai du coup mardi prochain euh, qui est premier du classement. Et du coup ils se partageront le cash prize qui est de 50 balles je vais donner 50 balles cette fois-ci, les autres je faisais 20 balles mais cette fois-ci c'est 50 donc euh, voilà pour les premiers, pas pour les deuxièmes, pas pour les troisièmes, que pour les premiers 50 balles donc ils pourront se partager 25 balles chacun, faire ce qu'ils veulent avec et puis voilà donc je pense que pour au niveau de comment ça se passe les règles et tout je pense que c'est plutôt carré si vous n'avez pas vu les règles bah, du coup je vous invite à regarder soit les règles directement du défi euh, donc pour le solo ça, ça ne compte pas parce que du coup le truc qu'on a fait là maintenant c'est en coop en duo du coup c'était moi Yuli donc ça sera vous et votre deuxième poteau euh, donc voilà je pense que c'est plutôt clair pour les règles je pense pas qu'il y ait quelque chose d'autre à ajouter je sais pas si tu vois quelque chose moi ça me paraît assez clair non c'est bon c'est bon je trouve que c'est bon voilà. Donc en fonction de quand le défi sortira, je mettrai dans la description certainement euh, quand euh, je validerai Et je dirai sur, euh, sur Twitter euh, comment ça se passe Enfin euh, qui, qui, euh, qui du coup est sélectionné, de toute façon vous le verrez Mais vraiment le, le, dernier, le dernier moment, je le dirai sur Twitter euh, quand, euh, quand je ferai la vérification euh, quand, je, je dirai, quand je regarderai la, la validation du défi de Sorciate mais il y a moyen que ça soit du coup mardi dans la soirée et n'importe quand. Donc vous amusez pas à mettre votre gameplay au dernier moment parce que c'est possible que vous fassiez retirer. Et vu qu'il n'y a pas non plus énormément d'engouement sur les défis, il n'y a pas non plus énormément de personnes qui les jouent. Euh, si vous faites 20 et que vous ne le mettez pas, que vous voulez le mettre au dernier moment et qu'au final bah, il y a quelqu'un qui poste son 18 et puis bah au final vous allez vous faire baiser parce que moi ça se trouve j'aurais vérifié avant. Donc ça c'est à vous de gérer. Hein. Si vous le mettez trop tard, c'est tant pis pour vous. Donc voilà, moi je pense que c'est tout pour les règles, et puis bah c'est tout pour le défi, dommage qu'on ait eu cette, cette, ce petit problème, j'aurais bien voulu voir combien on aurait fait, mais bon au final tant mieux qu'on n'ait pas fait beaucoup, ça vous laisse l'opportunité de pouvoir nous battre, parce que bah, le principe de base c'est quand même de nous battre. Euh, bah écoutez, euh, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, puis j'espère que vous prendrez du plaisir à faire ce petit défi, j'espère que les, les Panzers vous retireront bien, merci à Yuli d'avoir participé. Pas de soucis. Nous, on va <rire> certainement faire du custom après. Je sais pas ce qu'on va prévoir par la suite. Je pense que ça va partir en stream. Petit custom ou petit défi à plusieurs, on va voir. Donc au niveau des défis, là comme ça en duo, je, les ferai, je vais essayer d'en refaire, mais j'en referai avec un intervalle beaucoup moins régulier. Enfin, plus régulier, mais moins condensé qu'avant. C'est-à-dire qu'en 2013-2014, j'en avais un tous les deux jours qui sortait. Là, j'ai essayé de reprendre en 2020, mais il n'y avait pas assez de, de, de, de, de, de, de retours aussi bien sur les participants des défis que sur les vues, sur les vidéos. Donc bah, ça ne motive pas forcément, donc j'ai préféré rester sur mes montages. Donc là, je pense que j'en sortirai un par mois. Je pense que ça me semble correct. Donc voilà, j'en ferai un de temps en temps. quoi. On va pas dire un hein, toutes les semaines, un hein, toutes les deux semaines, un hein, tous les mois. Mais oui, je pense qu'un hein, par mois, ça peut être correct. Un hein, toutes les trois semaines, je sais pas, je verrai. En fonction de quand euh, déjà, je voudrais. <rire> voilà. Bon bah merci Yuli. Et du coup pas de problème. Euh... C'était cool. Ouais c'était cool hein, la déco c'était pas mal. Ouais. Ça fait toujours plaisir. Ouais ça fait toujours plaisir. Bon bah merci à tous puis du coup bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Du coup je sais pas comment on va couper ce comment je vais couper cette merde peut-être comme ça. Allez salut.